Sur le plan national, évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, sur la liberté, sur les réformes sociales aussi. Bon, il a fait quand même pas mal de promesses. Et on en est où ces promesses Mais, mais il a insisté et réinsisté que sa priorité, c'est d'abord débloquer la situation oui. sous le plan international. Pourquoi ça serait une priorité pour un, un, quelqu'un Pourquoi par rapport à la, le national qui est quelque part le terreau où il se fait élire Parce que c'était vital pour le régime. Parce que euh, de, le régime, comme le peuple iranien, a beaucoup, ont beaucoup souffert mm -hmm. en raison de ces sanctions économiques, sanctions financières. Mm -hmm. Actuellement, on parle de écoutez bien, 200 200 milliards de, de l'argent iranien bloqué dans les banques étrangères. 200 milliards. Belle somme. Ce n'est pas une exagération. Ça signifie 4 voire 5 ans de la rente pétrolière en Iran. Parce que la rente pétrolière, c'est autour de 40-50 milliards. D'accord. 200 milliards de l'argent iranien est bloqué dans les banques internationales. Et par conséquent, le régime a beaucoup souffert, le peuple iranien aussi, et par conséquent, c'était vital pour le régime. Par exemple, hier, même si, au fond, il n'est pas très très content, le guide suprême, hier, il a fait quand même, il a surpris tout le monde en soutenant le, le gouvernement le Rouhani, alors que vous savez bien que depuis euh, quelques jours, la dernière ronde de de Une pour parler ouais. entre le régime iranien et les six a commencé à, à vivre. Voilà. C'est dans ce contexte que vous savez, bon, il, a, il a fait peut-être 80% de, de son intention et son programme de, sous cette, dans cette direction-là. Mais... En ce qui concerne les réformes et en ce qui concerne, si vous voulez, le respect de sa promesse sous le plan national, son chemin et sa route n'est pas non plus très très facile à traverser. Vous savez, euh, s'il si, euh, y aura prochainement un accord entre l'Iran et les six. L'une des conséquences de cet, euh, cet accord, c'est la reprise de relations diplomatiques avec les États-Unis. Mmh. Je ne sais pas, hein, dans six mois ou dans six ans, j'en sais rien. Mais quand même, le tabou, le jour le lendemain, se fonce. Et le régime iranien, pendant 35 ans, a utilisé cette carte-là pour réprimer... Les démocrates, les libéraux, les modérés, etc. etc. En, en annonçant toujours le grand Satan, le grand Satan, mmh. le grand Satan. Et par conséquent, je crois que c'est un message à l'encontre de la population iranienne pour dire que c'est la fin du régime, au moins c'est la fin de la répression. C'est pour cette raison, d'une part. D'autre part, je crois s'il y aura un rapprochement avec les États-Unis parce que les États-Unis souhaitent qu'il y ait... Ce rapprochement, même la reprise de relations diplomatiques avec l'Iran, parce que les États-Unis, au moins Obama et son entourage, souhaitent que l'Iran soit l'allié des États-Unis. L'allié contre qui Contre l'ensemble des, des gros, grosso modo, les pays arabes de la région. Mmh. Parce que l'Arabie saoudite a déçu les États-Unis à la suite de son soutien au régime militaire égyptien. Vous savez que les États-Unis étaient complètement contre. Mm -hmm. Récemment, il y a eu une rencontre entre John Kerry et le Maréchal. Et après, je crois qu'il y a un petit chèque de quelques quelques millions de dollars, 700 ou 600 millions de dollars, vous savez. Et par conséquent, hier, le Bahreïn, mm -hmm. le Bahreïn, c'est pas un grand pays de la région. Non a demandé au, au secrétaire d'État adjoint des États-Unis de quitter le territoire bahreïni pour avoir rencontré l'opposition chiite. Vous savez, le rapport de force n'est plus dans l'ensemble des pays arabes sous euh, un peu l'autorité ou hiérarchie ou hégémonie saoudienne en faveur des États-Unis. Mm -hmm. C'est dans ce contexte qu'un régime modéré, représenté par Rouhani, euh, est considéré euh, le meilleur allié pour les États-Unis que des régimes sous l'influence salafiste ou l'influence wahhabite. Mm -hmm dans la région ou sous par exemple dans une situation chaotique comme actuellement en Syrie voire en, en Irak euh, ne parlons pas de, de, de, de, de la situation euh, en, en Palestine mmh. ou au Liban. Mmh. Et par conséquent, il n'y a pas beaucoup beaucoup de choix pour les États-Unis entre l'Arabie Saoudite et un régime moins dangereux ou plus modéré que le régime wahhabite saoudienne. Mm -hmm. Et dans ce contexte-là, je crois que si les États-Unis et l'Iran arrivent à, à cette euh, gentleman, « gentleman agreement mm », -hmm. je crois que c'est euh, un bon message à l'adresse de la population iranienne que euh, la République islamique, même si euh, continue sur, euh, euh, sur le papier son existence, n'est plus le même, le même régime qu'auparavant. Mmh. Mais bon, je ne sais pas si ça, euh, cette hypothèse se, se réalise dans les prochains mois, pour, voire prochaines années en Iran ou pas. Mais quand même, le, pour moi, c'est la meilleur issue et pour le régime iranien et pour euh, le peuple iranien. Même si ce n'est pas idéal. Mmh, L'idéal, c'est la disparition de ce régime, <rire> et euh, un régime séculier. Mmh. Mais si on pense à, à une évolution, step by step, euh, je crois que c'est une, une bonne formule, une bonne formulation. D'accord. Mais comme disent les, les Américains, « Veuillez ainsi ».